Et bienvenue dans notre émission Partage ton Histoire. Aujourd'hui, nous recevons David qui va nous parler de son histoire. David est fils d'un pasteur, en tout cas de parents engagés pour la cause de l'Évangile. Et on va voir au travers de son histoire que ce n'est pas parce que tes parents sont chrétiens, tu es dans une famille chrétienne ou que tes parents sont engagés pour le Seigneur que toi aussi, tu vas forcément les suivre tout de suite ou que tu ne vas pas vouloir vivre ta vie à ta manière. Et je vous invite à découvrir son témoignage tout de suite. Bonjour David. Bonjour. Et bienvenue dans Partage ton histoire. Merci de m'accueillir. Je suis très honoré de, de te recevoir aujourd'hui. très honoré d'être présent. Amen. Euh, donc, je vais tout de suite te laisser te présenter pour les internautes okay. qui ne te connaissent pas. D'accord. Alors, moi, je suis euh, Calongi David. Euh, J'ai 27 ans. Donc, je suis conducteur de louanges à l'église de la Maison du Chandelier. Amen. Et euh, donc, euh, bon, voilà. Voilà. Oh, Il n'y a, a pas plus à rajouter. C'est très, très bien. Alors, euh, ton histoire, c'est que tu es né dans une famille. Croyante, très Exactement. pratiquante, vraiment. Il n'y a pas à dire. <rire> tu es même fils de pasteur. Et effectivement. Et euh, raconte-nous un peu ton parcours. Alors, très simple. Mon parcours est très simple, comme tu l'as dit. Voilà, fils de pasteur, euh, j'ai grandi dans, le, dans, dans, dans, le, dans, dans les voies du Seigneur, des bas âges où mon père voilà, nous a, nous a introduits introduit dedans. Et euh, du coup, bah, j'étais euh, vraiment pleinement dans, dans, ce, dans, dans les voies, grandissant dedans, etc. T'as appris Sans la prière, pour, et effectivement, toutes ces choses-là. De notre Père qui est aux cieux, voilà. tout ça. Euh, donc le psaume 23 par cœur, par euh, cœur. sinon, voilà, etc. Ouais. <rire> donc euh, toutes ces choses-là, effectivement, m'ont euh, été inculquées par la, par, bah, par la grâce de Dieu et je. J'ai eu à vivre mon histoire, mmh. euh, arriver, bien sûr, à, à mon, mon ado. bon Quand j'étais petit, j'étais là, je faisais les choses parce qu'on me les demandait de faire, bien mmh. sûr. Je pense que je n'avais pas encore cette maturité-là de pouvoir comprendre ce que c'était, déjà Dieu, de ce que c'était que le servir, ce que c'était, etc. Et euh, du coup, en grandissant, bah, j'ai continué à, à, à, à aller à l'église, tout simplement, à, à accompagner mon père, euh, donc... Euh, bah, Malgré le fait qu'il voilà, pouvait arriver que j'avais envie de faire certaines choses aussi. Mm -hmm. Parce que comme, bah, comme, certains, comme tout jeune, on a des <rire> voilà. rêves. Ouais. Et moi, je voulais être footballeur. Donc euh, moi, je voulais être gardien de but. Euh, ouais. J'avais un exemple, Steve Mandanda, moi on je, là, Donc moi, concrètement, j'avais euh, déjà cette carrure là qui faisait mm -hmm. que je... On me voyait dedans, mes entraînements, je faisais mes matchs. Mais euh, malgré tout... Tu as un beau joueur Moi ouais. Franchement non. <rire> non, je rigole. Non, franchement, je... Je me débrouillais, débrouillais et j'étais vraiment... Je, je pouvais quand même aspirer à oui, plus. Je pouvais aspirer à plus. Mais euh, malgré tout, des bas âges, mon père commençait déjà à m'enseigner les voies du Seigneur mm -hmm. et m'enseigner avec une certaine discipline dans, le, dans, dans, dans ces voies-là mm -hmm. qui faisait que moi, moi, je ne pouvais pas, par exemple, euh, avoir un mois complet ou un dimanche complet, pouvoir jouer ah, oui. les dimanches parce que, bien sûr, c'était oui, les dimanches. C'était les dimanches, oui. Le moment où il y avait culte. Ouais. Donc, ouais. c'était, euh, on va dire, mon père avait déjà réparti les choses, dans mm -hmm. le sens que euh, donc euh, deux fois, une fois ou deux fois par mois j'allais au match et les autres fois bah, j'allais à l'église, ouais. c'était frustrant quand on est petit, parce qu'on ne comprend pas. Ah oui. On se dit, mais pourquoi on ne peut pas faire comme les autres mmh. Pourquoi on n'a pas cette possibilité-là de pouvoir faire comme les autres Et euh, bien plus tard, j'ai compris une phrase que mon père me dira toujours. Vous savez, vous avez la chance et la malchance d'être tombé dans la famille d'un père qui est pasteur. Mmh. Et ça, moi, ça me marquait dans ma tête, mmh, cette phrase-là. Mmh, mmh. euh, J'étais plus dans, le mal, dans la malchance. Bah ouais, c'est la malchance. C'est quoi ça <rire> ouais. Je ne peux même pas faire mon Je foot. Peux Je peux faire, pas ouais. avoir mes plans de carrière. Je me voyais déjà même si j'avais des lunettes, moi ouais. je disais c'est pas grave, ouais. mais Dieu va faire grâce que vas-y, ouais. je vais voir après. Ouais. Mais je me voyais déjà loin. Et euh, euh, ben en grandissant, en grandissant, euh, je continue tout de même à, à, à servir Dieu sans réellement l'avoir connu, ouais. sans réellement l'avoir vu, sans réellement avoir eu une intimité, avec une expérience avec euh, le ouais. Seigneur effectivement. Ouais. Donc euh, et il m'est arrivé. Euh, <rire> Bah, les premières... Euh... ça fait rire, j'aime bien, là. <rire> effectivement, les, les premières, on va dire, les, le monde appelle ça l'adolescence. Mm -hmm. Et euh, bah, justement, lorsqu'on parle d'adolescence, généralement, cela est rattaché à une sorte de rébellion. Mm -hmm. Et, euh, on cherche son identité On cherche, aussi, un... aussi, voilà, effectivement. Une... On crise. se cherche. Une crise identitaire, ah, exactement. Ouais. Et euh, c'est là où, justement, bah, moi, je, je voulais, entre guillemets, c'était une forme de, de, de, de, de, de vouloir m'imposer, mm -hmm imposer ma personnalité, imposer ouais. ma personne. Parce que je pense que j'avais aussi une, ce côté-là un peu de rejet. Je me sentais rejeté. Pourquoi Parce que j'avais déjà cette case-là ouais. attitrée de fils de pasteur. Ah, Donc, comme oui. je suis fils de pasteur, tu ne peux pas m'accompagner dans ce ouais. genre de choses-là. Ouais. Et quand tu me dis que je ne peux pas m'accompagner, bah, moi, automatiquement, pourquoi je ne pourrais pas bah oui. bah Non, j'y vais bah avec oui. toi. Je ouais. vais faire. Ouais. Et je vais même faire plus pour que te ce que montrer. tu fais toi pour te montrer, en fait, au final. Donc, c'est là où tu comprends que tu fais des choses pour les autres <rire> et non pas pour toi. C'est vrai. Donc, euh, vrai. en grandissant voilà, euh, euh, j'ai eu à expérimenter ces, ces, ces, ces choses-là, qu'on qu va détailler, je pense. Mm -hmm. et, euh, <rire> Mais et on bon. parle de ces choses-là, dis-nous, quelles sont ces choses-là alors ah non, non, ces choses-là, c'est euh, tout simplement bah, en, en, en, en, bah, l'adolescence, tout simplement, Le, les filles oui. euh, euh, sortir, euh, euh, des par exemple, toucher à ce que les gens touchent, euh, parce que moi, on m'interdit toujours. C'est quoi toucher Non, parce qu'ici là, on dit tout. C'est quoi toucher à ce que les gens touchent Ok. Non, tout simplement toucher à ce que les gens touchent, c'est, euh, euh, par exemple, fumer. Ouais. J'ai eu, eu à essayer, j'ai essayé, bon, parce... j'ai crapoté, comme dirait les... J'ai <rire> voilà, les... crapoté, crapoté. Ouais. parce que quand j'ai essayé, ça, on m'a dit, t'as pas la bonne technique. Ouais. Bah, de toute façon, je m'en fous, ça marche pas. Ouais. Je, je fais pas comme vous, moi, ça fait, ça marche ouais. pas. Donc euh, voilà, euh, j'ai essayé, euh, oui, j'ai essayé, euh, oui, essayé avec toucher, on va dire, euh, la, la drogue. Ouais. Euh, du, des, des joints, des joints, de etc. Euh, j'ai essayé... Ouais. Hé, hey, pardon, maman, pardon. Attends, <rire> donc là, c'est des révélations, c'est des révélations. C'est des révélations c'était hein, le, voilà, le, le passé, j'ai eu à toucher, ce pas quelque chose oui. sur laquelle je me suis un, installé. Mm -hmm. J'ai essayé, euh, je me cherchais et euh, voilà, euh, sortir aussi, boire. Mmh. L'alcool, euh, les vodkas, Polyakov, tout ça là. Je vais mmh. pas de, donner des noms des <rire> choses là. De, de pas faire la pub. du coup, juin. tu, tu, tu pars en soirée, en boîte et Effectivement, tes soirées entre amis, euh, euh, les 31. Ouais, 31. d'ailleurs, on, on 31. voit une photo où tu es, hein. T'es es avec tes <rire> amis et tout. Ça, on je, voit que tu es. Tu, tu tu sais, même pour te dire, cette photo-là est encore sur Facebook. Pour, en fait, ah ouais. Je la laisse sur Facebook, les gens pourraient dire, mais pourquoi maintenant, vu que ce n'est plus toi, tu ne l'enlèves pas ouais, ouais. Non, c'est pour moi, c'est un témoignage. C'est pour voir, en fait. Et surtout, Surtout pour mon âme, pour ah. me rappeler d'où je viens, viens. Wow. et me dire wow. que voilà, Seigneur, merci parce wow. que j'ai eu à toucher et je n'ai pas eu à adhérer. C'est mmh. ça ce qui fait yes. la différence. Ah, c'est une punchline, ça. <rire> <rire> j'ai même pas D'accord. Okay, donc, euh, donc voilà. Et. Euh, Et tes parents, ils ne savaient pas. Bien sûr qu'ils ne savaient pas. Ah, Et là, justement, alors... c'est là où on va rentrer. <rire> euh, j'ai une petite, euh, une petite euh, histoire à vous raconter qui, je pense, va te faire rire. Mmh. Euh, une fois, euh, deux histoires, même pour dire. Mmh. Euh, une fois, bah, justement, j'ai eu à sécher le bac blanc. J'ai eu à, Quoi? À, à... Parce que concrètement, pour moi, je me, le voyais, je me voyais pas réussir dans ce bac donc blanc. Voulais même pas y donc, y je voulais aller. même pas y aller, parce que je savais que j'étais en difficulté. dans ce bac. Et sachant, pour te dire, pour être concret, euh, si mes souvenirs sont bons, c'était euh, la seconde générale. Mm -hmm. Et moi, de base, initialement, je voulais faire bac pro commerce. Okay. Je, me, je suis commercial de l'âme. Je suis une personne assez extravertie mm -hmm. qui parle bien, mm -hmm. entre guillemets, sans me vanter. Oui. Mais euh, du coup, euh, à partir de là, moi, ma pas donner l'opportunité d'aller en bac-pro-commerce. Pourquoi Parce qu'on m'a dit qu'il y avait déjà des places euh, qui étaient déjà inscrits, ah, des gens étaient il y déjà... Avait plus de place. Il n'y avait plus de place concrètement. Et du coup, on m'a proposé soit de redoubler la troisième alors que j'avais eu mon brevet à cette époque-là, ou soit de passer en seconde générale. Bon, moi j'ai dit je vais en seconde générale, mm -hmm. mais seconde générale, concrètement, pour moi, cette année, j'ai rien fait. Je, je ne voulais rien faire. Toi-même, tu étais, des... étais en mode je ne fais rien. Je, en fait, je voulais, mais c'était trop compliqué pour moi. Mmh. Seconde générale. Je... Parce que déjà, de base, ce n'était pas ce que je voulais faire. Que tu voulais, bien Donc sûr. au final, je ne me donnais même pas les moyens de pas, le faire. En pas fait. le coeur, euh, Eff, Effectivement. Et euh, après, ils m'ont proposé d'aller en, en, en, en première comptabilité. Et à partir de première comptabilité, c'est là où je me suis donné, même si je ne voulais pas faire la comptage je voulais faire du commerce Et c'est là où est venu le bac blanc. Le bac blanc. Mmh. Le bac blanc je ne voulais pas faire parce que déjà le contact, comme je te l'ai dit, je, je, moi c'était commercial de base. Mmh, mmh. Donc je ne me donnais pas les moyens de pouvoir me et arriver euh, au bac blanc. Moi j'ai dit concrètement je sèche. Il mmh. n'était pas allé Je ne suis, suis pas allé, je suis, allé, je suis, euh, je suis resté où Je suis resté chez un ami. Mais maintenant, comment Dieu fait les choses et Comment Dieu fait les choses <rire> J'aime cette partie-là. <rire> comment Dieu fait les choses Il s'est avéré que ce jour-là, ma sœur... Euh, Cindy que je salue euh, euh, n'avait pas les clés de la oh, maison. <rire> Donc elle n'avait pas les clés de la maison. Donc du coup euh, il fallait qu'elle aille dans mon lycée, dans son ancien lycée. Mais maintenant vu qu'elle était en, oh, il fallait qu'elle qu aille récupérer les clés. Avec... Exactement. Oh là, mais sauf que j'étais pas, pas là. Sauf que j'étais pas là. Exactement. Donc ils lui ont dit que j'étais pas là. Ils ont et elle a appelé mon père pour yeah, dire concrètement, yeah, yeah. papa, David n'est pas n'est pas n'est pas à l'école. Comment ça, David n'est pas à l'école Il n'est pas à l'école. Ok, d'accord. Moi, étant vraiment en plus de gars, je faisais trop le malin. Je ouais. pensais être au dessus de tout le monde. Je pensais avoir la, la science infuse. Je faisais trop orgueilleux. Je, <rire> je rentrais à la maison avec les sacs comme si j'étais parti à l'école. Et en fait, toi, tu savais pas qu'elle avait appelé. Non, fait... non, je savais pas. Oh, moi, là, je savais là, là, rien du tout. Mon père, il m'attendait à la maison. Et mon père, tellement aussi, il voulait me montrer qu'il était plus malin que moi et plus, il avait plus d'expérience que il moi dans fait sa vie. Comme si, euh... Il est venu, il a dit. Bon, David, comment tu vas alors, l'école, comment s'est passé, passé aujourd'hui? Moi, dans ma tête, je me suis dit, mon père, il me demande jamais ça. Et Mais j'ai fait Krari, bah, ben, ok, d'accord, ouais. oui, ça va, papa, oui. Donc, t'as menti, bien. J'ai fait comme, ouais, ça s'est bien passé. Alors, t'avais quel cours? Oh, j'ai vu SVT, tout ça. Ah, hein. ah ouais, d'accord, montre-moi tes cours SVT. D'accord, Et à ce moment-là, tout cas. Est là, en, fait, en fait, mon père, dans sa tête, il a dit Mais l'enfant, là, il va vraiment dans, la fond, du, dans vrai, le fond il, de la bêtise. Il, en plus, donc, genre, il, il, il, il, il veut même pas se repentir. Pas, il ouais, veut même pas se Et bon, il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai <rire> expérimenté mon père ouais, à ce moment-là. Voilà. J'ai expérimenté sa colère. Euh, euh, donc, euh, et, euh, et voilà, pour dire qu'il y avait eu ça. Et secondement, là, encore à peu près une histoire similaire, mais encore plus folle. J'ai voulu aller en soirée. Mes potes, <rire> mon, mes potes euh, ils étaient dans le monde, ils ont kiffé ah oui Ils ont dit, hey David, David, il y a une soirée, il faut grave ah, qu'on y pas aille, faut qu aille En plus, tout était conditionné pour que oh. euh, je puisse y aller mm -hmm. Mes parents sont partis, ils sont sortis cette soirée-là mm -hmm. Ma soeur était sortie cette soirée, j'étais tout seul à la maison Donc il n'y avait aucune personne ah. à la qui je devais rendre des comptes La porte était ouverte Donc, je dis quoi J'avais, En plus, c'est ça le pire, c'est parce que ma conscience m'a quand même parlé Et j'ai eu à appeler mon père pour euh, dans ma tête de base, je devais simplement lui demander l'autorisation. Mais je savais qu'il allait dire non parce mm -hmm. qu'il était tard. Ouais. Mais je voulais quand même l'appeler. Et au moment quand il a dit allô, ma bouche a commencé. Oui allô papa ça va Oui ça va. et toi, oui ça va. Euh, papa alors euh... en fait je t'appelle c'était pour te dire qu'il y a l'Inter qui est en train de jouer, que Samuel Eto'o il a marqué. Ah il a marqué Oui il a marqué. Ok d'accord. Ah c'est tout ce que tu avais à me dire Oui oui c'est tout ce que j'avais à dire. Ok d'accord salut. T'as pas eu l'audace de. J'ai pas eu l'audace de, de lui dire. Et je suis parti je suis sorti. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Parce que quand je suis sorti, j'ai fait quelque chose que j'ai eu à voir euh, il y a, donc, la, la, dans la journée même, dans une série. Bah écoute, euh, j'ai commencé à mettre mes coussins sous le lit. Donc tu as fait comme si tu étais là, comme si tu dormais <rire> Exactement, <rire> pour, pour, pour, euh, pouvoir pour aller faire le, mur, pour, quoi, pour en faire en le mur et pour pouvoir aller dans une fête aïe, et pouvoir aïe, aïe, aller aïe, aïe. justement bah, bah, participer à cette fête-là du coup. Donc tu as, as, as essayé de faire ton personnage avec les coussins ah, J'ai fait mon personnage avec les coussins, je <rire> suis sorti, j'ai fait euh, ma fête. J'ai casse. fait là, la mala J'ai fait la mala comme on <rire> dirait. Mais sache qu'une chose, c'est que Dieu, là quand il veut te rattraper, il te rattrape mais d'une manière, c'est fort même pas 20 minutes après mon arrivée à cette fête mon, mon, parce que je suis parti avec mon ami, mmh. avec le grand frère de mon ami qui mmh. conduisait parce que nous n'avions pas le permis et du coup il nous a amené là-bas 20 minutes après mon, mon, mon grand frère, mon, mon, le grand frère de mon ami reçoit un message de ses parents ils disent où est dans le message ils disent « où est David son père le recherche oh et là à ce moment-là il se passe quoi dedans de toi là alors mais là à ce moment-là justement moi j'étais moi j'étais j'étais ai, ah bien ouais, dans, mon, dans mon... Ouais. on me dit hey, David viens dans la cuisine et tout moi je croyais c'était parce qu'on voulait et ouais. tout j'arrive dans la cuisine et hey, David t'es mort et dans la mais <rire> David t'es dans je dis oh, qu'est-ce qui a il me montre le message oh, ya yeah, yeah, yeah, yeah. j'ai dit seigneur Jésus-Christ Oh là là là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Je voyais ma vie défiler Définé. comme ça. C'est fini J'ai dit quoi? <rire> vu qu'ils arrivent, parce qu'ils étaient en train de venir, ils revenaient oh. de leur fête, et ils, ils ont vu que j'étais pas. Oui, pour te expliquer, la, la, il, mon, ma soeur, encore une fois. Ah, elle, ouais, vraiment. <rire> ma soeur, encore une fois, n'avait pas sa clé. Encore? <rire> encore une fois. Donc, du coup, elle rentre, il n'y a personne à la maison. Comme quoi Dieu lui a fait oublier sa clé, parce qu'il fallait qu'on se encore. En fait. <rire> Exactement. Et justement, mon, elle n'avait pas sa clé. Elle appelle mon père. Papa, ouais, David, il n'est pas à la maison. Comment est, il n'est pas à la maison J'ai lu au téléphone, il n'y a même pas quelques minutes. Il m'a contacté pour me dire que toi, tu avais marqué. <rire> Donc, comment ça se fait il est à la maison. Oh non, papa, il n'est pas à la maison. Moi je sonne depuis là, je suis là, je, suis là. je fais comment Oh, oh va chez ta, ta la, copine. ta copine, on va venir te chercher. Il a commencé à faire justement bah c'est sa recherche d'information où est-ce qu'il est mon fils. Et euh, il a eu je sais pas et la présence. Pas appelé. Non, il a eu la présence d'esprit d'appeler par contre la mère de mon ami. Ouais, je commence est, ouais on mon ça, fils est le etc. l'a guidé là. Ouais, quand je te dis que quand tu fais quand tu as une onction <rire> prophétique et tu as une onction pastorale là. Tu sais comment te, te localiser On, voit, on voit dans Il dans mon, Exactement. Il a commencé à dire « Ouais, mais comment ça se fait que mon enfant est dehors avec votre enfant Je n'étais même pas au courant, etc. Où est la fête Où est, est l'adresse oh de la fête ?» yeah, yeah, yeah. Ils ont donné l'adresse. « la Ok, honte. nous arrivons dans 10 minutes, qui reste là wow. ?» Quelle honte !» Mais là, moi, je fiche. pas envie de me trouver à la fête. Ex, bah, merci, parce que je, je me sentais seul dans cette, euh, cette réflexion-là. Je me suis ouais. dit « Mais si je sors là, là, je vais me faire frapper. » Mais si attends, je... mais... Donc, je me suis dit, automatiquement, je sors, je ouais, pars. pars avant qu'ils arrivent. Oui, avant je pars. Tu... Comme ça, moi, je suis non, déjà à la si maison. On, voilà. Ils arrivent à la fête, moi je suis déjà à la maison. Voilà, moi, je m'attrape, c'est à la maison. Voilà. Devant, euh... Mais la, la, une présence d'esprit, j'ai eu une présence d'esprit, je me suis dit, non, mais en fait, au final, ça va être encore plus, vra... plus, plus fou encore. Mm -hmm. Donc, autant retourner. Et au moment où je retourne, c'est là où je vois la voiture de mon père. Hey, yeah, yeah, yeah, Et euh... <rire> c'est incroyable. Oh là là. Euh, ce moment-là, la seule chose que j'ai dit, c'est que j'ai dit, pardon, papa. Mm -hmm. Pardon, papa. Mais lui, il a pas, je pense qu'il a, voilà, il avait vraiment une colère rendue. Ah oui. Il me dit ce qu'il a fait. 200 mètres plus loin, il y avait une, il y avait un euh, une commissariat de police. Et il m'a laissé là. Sérieux? Il m'a laissé là. <rire> l'a dit, je oh, ne pas. V... Non, mais en fait, après, après réflexion, je me suis dit, mais pourquoi il a fait ça Mais en fait, au final, je préfère même qu'il me laisse là. Ah, parce que, que je pense que manière, il allait que me prendre. Avez... Comme il a dit à la police, c'est mieux qu'il reste ici. direct Exactement. C'est mieux. Hein. C'est mieux qu'il reste là. C'est mieux pour, pour, ah ouais, pour, ouais. pour, pour moi. Ouais, parce que j'ai pas envie d'aller de... en prison. Oui. Voilà. <rire> j'ai pas envie d'aller en prison. Donc, euh, bien sûr. Et, et, et, et, et à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi mm. Pourquoi faire ça pourquoi aller jusqu'à là, en fait, David Pourquoi, mmh. pourquoi chercher, en fait, à, à comprendre toutes ces choses Et puis, voilà, en, en, en, en, en continuant, euh, ça arrive justement à, au moment où, voilà, moi, je décide vraiment bah, de, de, de, de, de faire les choses mmh. et de me consacrer vraiment euh, voilà, à aider mon père dans son service, ouais. etc. Mais euh, l'Esprit le, le, le, de Dieu m'a poussé, à pouvoir aller euh, dans une dans une assemblée euh, qui euh, donc la maison du chandelier donc euh, le pasteur principal étant le pasteur Jocelyn prie, que je salue. Amen. Euh, c'est au travers de cette assemblée-là que j'ai eu, euh, par la grâce de Dieu, ma rencontre avec le Seigneur. Wow, comment ça s'est passé C'était un jour, c'était quoi Pendant l'adoration, le ah, message, la louange alors, alors, alors, alors oui, effectivement, c'était pendant un moment où euh, nous étions dans, une, dans la, dans la conduction de louange, où, euh, où en fait, au final, moi de base, quand je suis venu, pour être, pour être sincère, moi de base, je suis aussi musicien, je suis pianiste. Mmh, et à ce moment-là, l'église, la Maison du Chandelier, était en recherche justement de, de, mmh. de, de, de, de pianistes. Et je, bah, on m'a proposé, j'ai dit, oui bah, voilà, je viens. Je... Donc je servais Dieu sans vraiment le connaître. Ouais. Et il euh, s'est passé un moment où euh, j'ai vraiment eu cette rencontre là où le Seigneur m'a touché wow. euh, par son esprit. Et, euh je, je suis vraiment rentré dans, une, dans un état de pleurs sans réellement comprendre pourquoi. Mmh. Je te... Quand la présence de se manifeste-là, tu ne comprends même pas les larmes et Tu ne sais pas qu'est-ce qui se ouais, passe Cool, je comprends absolument rien. Je, je, moi qui suis, je me suis toujours dit, être eh, devant les gens, je ne pleure pas. Ouais, moi, je suis un bonhomme, gens, moi. Moi, je suis un bonhomme, comme on dit, tu nous carismes, jamais, <rire> euh, jamais. Devant nous. Il s'est avéré que ce jour-là, Dieu m'a surpris agréablement. Tu as dit, tu vas pleurer. Et tu vas pleurer, pleurer aujourd'hui. Non, et tu vas pleurer. Et... Comme mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon pasteur étant justement prophète aussi, mmh. euh, il, il, cette onction prophétique encore s'est manifestée et il a eu à, à, avoir, à dire des choses. Et je me suis vraiment... J'ai l'impression que c'était moi en fait. Ouais. Et, il il m'a dit, il dit euh, David, ne cherche pas à, à, à, à, à, à plaire aux autres. Mmh. Ne cherche pas à vouloir être comme les autres veulent que tu sois. Dieu t'aime tel que tu es, Amen. Dieu te veut tel que tu es, accepte-toi tel que tu es, mm. et Dieu fera le reste. Mm. Et euh, à partir de ce moment, j'ai vraiment eu cette euh, compréhension-là, euh, cette visitation, on va dire, euh, de la présence de Dieu. Et euh, bah, justement, mon service a pris une autre dimension à partir de là. Clair. Mon service a pris euh, vraiment euh, un élan euh, qui a fait que maintenant, je... Euh, je sers Dieu de la, de, de, je sers Dieu de, de la meilleure des manières que moi, je pourrais l'offrir. Et c'est ce qu'il mmh. ce qu demande. Et, et, et il souhaite cela pour moi, tu vois. Amen. Et c'est là où j'ai compris, je me suis dit, waouh. Quel amour immense. Quel am en fait, c'est <rire> vraiment un, un amour immérité. Yes. Et un amour, euh, un amour grâce, euh, qui vient vraiment de la grâce de Dieu, mmh. tu vois. Je, je me suis toujours dit que, Pourtant, je n'ai pas été une personne qui a fait tant de bêtises que ça. Ouais. Je vais ah, juste je pense... vite fait. Enfin, mais... juste vite fait. <rire> j'ai essayé vite fait. Mais mon histoire n'est pas à dénigrer. Mmh. Mon histoire est l'histoire que j'ai à raconter avec le Seigneur, et je pense que cette histoire-là, c'est... Bah, d'autres personnes peuvent s'y retrouver et d'autres personnes se, se, peuvent se dire que revient, voilà, ouais. en tant que fils de pasteur, moi aussi j'ai eu à vivre, bah, à vouloir vivre ma vie en mm -hmm. fait, en tant que tel à vouloir avoir les choses comme les autres le peuvent. Mais je vous dis que euh, être fils de pasteur, c'est une grâce. Mais d'ailleurs, est ce que tu peux donner un conseil à tous ces fils de pasteur justement, qui te regardent aujourd'hui Est ce que tu peux leur donner un mot en fait, qui vivent dans une situation où ils ont envie de voilà, vivre à, leur vie à, aussi Alors je tiens à dire que tout ce que vous pouvez tout ce que vous, vous pensez trouver dans le monde, vous ne le trouverez pas. Tout ce que vous croyez euh, que vous allez avoir dans le monde, euh, cela n'a pas, pas de, réellement de valeur tant que vous n'avez pas Christ dans votre vie. Wow. Cela n'a pas de valeur. Amen. Je, vous, je, vous, je vous parle avec euh, la plus, plus grande sincérité, cela n'a pas de valeur. Euh, je, je, depuis que j'ai compris euh, ce qu'est Christ et... Depuis que j'ai compris à avoir une intimité avec lui, je n'ai même plus besoin de pouvoir euh, jalouser, mm -hmm. entre guillemets, les jeunes mm -hmm. du monde. Mm. Euh, nous, la parole de Dieu déclare que nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie de ce yes. monde. Nous avons une identité. En fait, trouve ton identité. Amen. Et ton identité, elle est en Christ. Amen. Dès lors que tu as ton identité, dès lors que tu, maintenant, l'as trouvée, manifeste-la, présente-la. Et tu verras que, malgré tout, en Christ, on peut tout faire. Amen. Même le, plat, la, le plateau télé, donc sur lequel nous sommes maintenant, il y en a dans le monde, mais regarde, nous pouvons aussi le faire aussi en Christ. Yes. C'est pour te dire que toute chose est possible Amen. à celui qui croit, et toute chose est possible en Christ. Amen. Donc, euh... Amen. Merci beaucoup. Et c'est exactement ça, en fait. C'est que parfois on peut se dire, on peut être complexé, envier les autres, etc. Mais exactement. en fait, c'est tellement mieux en Jésus-Christ. Parce que exactement. tout ça, c'est qu'une mascarade. Le diable est un menteur, en fait. Mm -hmm. Il essaie de nous mentir pour nous montrer que voilà, c'est mieux dans le monde, la gloire, ceci, cela. Mm -hmm. Mais en fait, tant que t'as pas Christ, tu n'as pas le réel bonheur, en exactement. fait. Exactement. pas stable, en fait, comme tu pensais pas. À la stabilité selon le monde, c'est pas le bonheur selon le monde, mm -hmm. mais le vrai bonheur se trouve en Christ, en fait. Exactement. Et tout ça, ce n'est qu'illusion illusion, en fait. Mm -hmm. et, même pour, c est, c est, et même pour dire, c'est encore un autre témoignage, euh, quand je suis arrivé à la maison du chandelier, euh, je, comme je dis, dit, je, je n'étais pas réellement euh, dans, mon, dans, dans ma pleine, dans mon pleine possession de mon, de, dans, de mon service, etc. Mm -hmm. euh, je continuais tout de même à sortir, et dans cette période-là, J'allais souvent dans des mariages, dans les fêtes, mmh. etc. Et cela impactait mon service à l'église. Mmh, cela oui. impactait, euh, euh, euh, bah, clairement, en fait, entre guillemets, la, la capacité de l'Esprit de Dieu à pouvoir m'utiliser. Mmh. Parce que le mariage mondain, plein de musiques mondaines et, et exactement, tout. Exactement. Tu te avec. réveilles à, Tu pars, de, tu rentres chez toi est 6 heures du mmh, matin, ouais, tu te ouais, réveiller à 7 ouais. heures parce que tu dois être. Ouais. Et cela impactait concrètement mon service. Mais depuis que j'ai eu vraiment cette, cette rencontre-là avec le Seigneur, ces choses-là, en fait, je me suis dit, à quoi, sert, à quoi cela bon, sert-il C'est de la boue maintenant, de la ça boue. devient de la boue en fait. Concrètement, concrètement, wow. à quoi cela sert-il wow. Et euh, voilà, je... Je ne dis pas que je ne vais plus dans les, dans les mariages, bien au contraire. Mm -hmm. Mais maintenant, je me suis, entre guillemets, donné une certaine discipline. Tu es consacré travail. avec Exactement, je avec me suis donné Seigneur. une certaine discipline. Euh, je sais que euh, lorsque, par exemple, il peut arriver que je puisse avoir une fête, mais que, par exemple, dans, cette même, dans ce même jour, je devais, par exemple, avoir un moment mm -hmm. de communion avec le Seigneur, je me dis que non, je n'irai pas. Mm -hmm. Ou soit, je me dis, Jusqu'à telle heure, jusqu à et après, à telle je heure la exactement. Aussi, la sage je me donne yes. une certaine discipline. Je me dis, yes. voilà, jusqu'à telle heure, au moins, je, je peux tout de même, parce qu'il faut quand même, Dieu nous a placés oui. dans ce oui. monde pour pouvoir être au service des oui. autres aussi. Tu honores les, les mariés mais en même temps, tu, tu gardes quand même ta communion avec le Seigneur. Effectivement, yes. c'est wow. cela. Et euh, depuis cela, en fait, et c'est là où j'ai compris que... Par la grâce de Dieu, j'ai grandi en maturité. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, j'ai grandi dans mon appel aussi. Amen. Et par la grâce de Dieu, j'aspire à pouvoir grandir plus. Yes, amen, amen. Donc, euh, et tu grandiras plus et on grandira tous avec le Seigneur. Effectivement. Gloire à Dieu. Merci beaucoup d'avoir pour ce témoignage. Merci d'avoir accueilli. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons passer à une autre partie de notre émission. Alors, peut-être que toi qui me regardes aujourd'hui, tu, tu, tu te sens dans la même situation que David à l'époque quand il vivait. Et euh, j'aimerais qu'on puisse prier pour toi, euh, qu'on puisse prier en fait pour que véritablement, en fait, que Dieu t'ouvre les yeux en fait et te montre la réalité des choses en fait. Parce que, comme euh, je l'ai dit tout à l'heure, le diable est un menteur. Il peut peut-être te faire en fait voir euh, une fausse image d'une vaine gloire, d'une vaine richesse en fait mais qui ne va t'apporter rien en fait dans la vie. Et Aujourd'hui, tu peux avoir l'opportunité de rencontrer le Seigneur. Mmh. Et avant de te donner cette opportunité-là, j'aimerais qu'on puisse prier pour toi. Père éternel, je te bénis, Seigneur, pour toutes ces personnes qui nous regardent. Je déclare au nom puissant de Jésus, Seigneur, que tu leur ouvres les yeux maintenant au nom de Jésus, que les écailles tombent de leurs yeux, Seigneur, afin qu'ils puissent expérimenter de manière surnaturelle ta puissance, Seigneur. Oui, Seigneur, manifeste ta puissance, ton onction, ton amour, que toutes ces choses se manifestent dans leur vie, maintenant, pendant qu'ils sont en train de nous regarder, au nom puissant de Jésus. Je crois que tu es le Dieu qui est capable de changer, de transformer une vie. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais maintenant même dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Et j'aimerais te donner l'opportunité de pouvoir recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu vas tout simplement fermer les yeux avec moi et tu vas répéter cette prière à voix haute en, tout en y croyant de tout ton cœur et tu vas dire Seigneur Jésus, aujourd'hui je te reconnais comme Fils de Dieu qui est mort pour mes péchés et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Je te demande pardon pour ma vie passée, pour tous les péchés que j'ai faits, car aujourd'hui, je sais que tu veux me pardonner. Et je t'ouvre mon cœur, je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur personnel et mon Sauveur personnel règne dans ma vie. Je veux tout recommencer avec toi. Merci parce que je deviens maintenant ton enfant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. à Dieu. En tout cas, si tu as fait cette prière, j'aimerais te dire bienvenue dans le Royaume de Dieu. Laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Tu vas voir, fais confiance à Dieu. C'est ton Père, parle-lui avec ton cœur. Tu n'as pas besoin de répéter des prières que tu as déjà apprises. Parle à Dieu avec ton cœur et il te répondra. Merci beaucoup Merci pour encore ce à témoignage. Vous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez un témoignage, n'hésitez pas, à me contacter sur ma page Instagram, partage son histoire. Et si vous connaissez quelqu'un qui est dans la même situation euh, que David quand il traversait euh, ces situations-là, n'hésitez pas à la partager autour de vous et on se dit à bientôt pour un autre témoignage.